Je m'appelle François, je suis prof de maths et je suis coach, mentor d'excellence en maths. J'accompagne les euh, lycéens qui rêvent d'école d'ingénieurs, de commerce, à bah, exprimer euh, leur, euh, leur, tout leur potentiel pour qu'ils puissent euh, être proactifs dans leur scolarité et faire des maths leur point fort pour que justement ils arrivent à atteindre cet objectif. Alors ce que j'ai le plus aimé dans ce programme, c'est... Euh, Quoi. La bienveillance, euh, le côté humain, les valeurs, les valeurs euh, top euh, humaines, le partage. Euh, et puis après, il bah, y a tout c'est-à-dire qu'il y a une formation avec euh, tous les thèmes qui sont abordés pour, pour réussir. Tout est là au niveau de, de contenu. Après, il y a des coachings individuels avec euh, coaching lifestyle, coaching de vie, coaching performance, gestion du temps, coaching. Euh, on va faire un coaching, comment organiser un coaching, et puis après il y a tous les coachings collectifs, où là on repart de ça, comment faire du marketing, les réseaux sociaux, marketing vidéo, qu'est-ce qu'il y a enfin, Il y en a tout je ne sais pas combien on a d'heures par semaine, mais c'est incroyable, c'est limité déjà, le coaching individuel est limité, il y a quatre coachs, voilà, quatre coachs on peut prendre de coaching qu'on veut. Les coachings collectifs, il doit y avoir, euh, je sais pas moi, euh, 5-6 coachings par semaine. Il y a des ateliers qui sont top aussi sur le, comment écrire un livre, on a eu euh, comment euh, a eu, co euh, comment faire un contrat de coaching, ce genre de choses. Enfin, voilà. et, et en fait, l'équipe est à notre écoute. C'est-à-dire que si on a des, des désirs, on a envie de. D'apprendre des choses, Lingen eh est à notre écoute pour dire Ah, okay. si ça vous intéresse, ben, on va vous proposer ça. Et en fait, le programme s'est fait en fonction de la demande de la première promo à laquelle j'ai participé. Et, et euh, voilà, petit à petit, il y a eu des, nouvelles, des nouvelles choses. voilà, coaching collectif, ce qui est top aussi, c'est que eh ben, on est plusieurs. C'est comme une classe. Donc il y a l'émulation, le partage, l'enthousiasme le, qui qu'il ressent, le soutien. Et puis on se revoit régulièrement, donc ça donne des petits, euh, petits rendez-vous jalonne la semaine et on sait qu'on va voir euh, un tel, un tel, etc, donc ça, ça booste, ça aide vraiment à, à avancer. Donc oui, je recommanderais Mission Passion, mais par contre ce qui est très important c'est qu'évidemment il y a tout, il y a une motivation, il y a le contenu, il y a tout ce qu'il faut, mais par contre il faut passer à l'action, ça c'est sûr, donc, euh, si on ne veut pas bosser, si on ne veut pas s'y mettre, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est quand même un investissement, c'est quelque chose qui, qui est important. Donc il faut absolument se dire avant, est-ce que je suis prêt à passer à l'action Sinon on va être déçu, Donc on va être content, on va voir des choses sympathiques, des, on va se sentir, on va progresser, etc. Mais n'oublions jamais que ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Voilà. Tout est là, mais il faut passer à l'action. Si, si vous voulez passer à l'action, c'est là qu'il faut aller.